Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Karine De Falqui, alias KDF pour les intimes, la réalisatrice et créatrice de la série DZ. Et aujourd'hui, on va parler de la façon dont j'ai épicé la dynamique entre Jamel et Sapsi tout au long de la série. C'est parti Pourquoi les séries cartonnent-elles autant Si les séries cartonnent autant aujourd'hui, souvent plus que les films, c'est en partie par rapport à l'attachement qu'on a pour les personnages. Bah oui Limite, on vit avec eux, on est un peu leur meilleur ami, on les suit dans leurs aventures, au boulot, au sport, dans leur quotidien, dans leurs histoires d'amour, dans leurs histoires coquines, dans leurs drames familiaux. On aime les voir évoluer. Mais pour les voir évoluer, il faut les connaître. Et donc, les premiers épisodes sont déterminants dans la découverte des personnages. La psy a-t-elle aidé Jamel à évoluer Dans des aides, les quatre premiers épisodes correspondent à la caractérisation du personnage de Jamel. En effet, on le découvre, on est avec lui. On le voit dans son quotidien, au sport, au travail, au café avec ses amis, avec son cousin, avec sa future femme. Et une fois qu'on l'a cerné, on va voir certaines de ses facettes évoluer. Alors, cette évolution, on la voit un peu moins dans les sketchs et beaucoup plus dans ses rendez-vous chez la psy. En effet, déjà, ces rendez-vous chez la psy, c'est quasi la moitié de la série. Et ces entrevues nous permettent de comprendre Jamel. Il peut s'expliquer, parler de ce qu'il a ressenti, parler de ce qu'il comptait faire, de, de son attitude. Et au final, s'il y a un changement, s'il y a un, un, comment dire, quelque chose de déterminant dans, dans la série, ça se fait à l'épisode 5, où là, on a un vrai changement. On a une évolution pour le personnage de Jamel, Puisqu'en le fait, il dit pour la première fois à la psy qu'il a essayé de prendre en compte ce qu'elle lui a dit. Il a essayé, il a pris même, et c'est même plus qu'essayer parce qu'il l'a fait à sa manière et il a pris en compte ses conseils. De son côté, la psy, elle aussi, dans ce cinquième épisode, évolue puisque c'est la première fois qu'elle rigole avec Jamel. Donc ça me met de bonne humeur quand elle m'appelle des aides et après ça Je sais pas. Soit je le cuisine un bon petit plat ou je l'amène au restaurant. Ça dépend. Mais... Madame, c'est la première fois que je vous vois rigoler. Ça change. Non mais pardon, pardon. Mais, mais franchement, votre votre logique me dépasse. Voilà. Mais mais on progresse, on avance. Vous avez vu. Oui. Il faut noter ça dans le cahier aussi. Ne vous inquiétez pas, je note. Alors, en relisant toute la série et tous les passages chez la psy, c'est vraiment par rapport à l'extrait qu'on vient de voir, où la psy rit pour la première fois et où Jamel commence à évoluer, que je me suis dit on ne peut pas rester sur des plans fixes qui ne bougent pas et du champ contre champ quelque part basique. Et ma réflexion a commencé à partir de là. Quel était la façon de faire au mieux pour relever ce défi. C'était un vrai challenge. On est quand même sur des séquences où on n'a que deux personnages. On est dans une sorte de bureau, une sorte d'appartement haussmanien On ne va pas révolutionner quoi que ce soit. En général, on a deux personnages. On est quand même aussi sur des séquences psy, sur des séquences euh, de confidence, d'explication. On va pas... C'est compliqué en fait d'imaginer, de se dire on va bouger comme ceci, comme cela. Sauf que pour moi, je ne voyais pas d'autre issue que un peu, un peu de changement, un peu de mouvement, à l'image que ressemble Jamel. C'est-à-dire qu'il est en évolution, il est en changement. Et donc c'est dans l'épisode 5, à partir de là et jusqu'à la fin, plus ou moins, et on va le voir, que je me suis dit on va installer du mouvement via un travelling alors le travelling je sais pas si vous vous en souvenez c'est dans un autre bonus où j'en parle et le travelling grosso modo on a des rails une planche sur lequel on pose le trépied et la caméra et donc dans l'épisode 5 on a déjà ce début de mouvement comme ça entre les deux pendant que les deux parlent on est sur quelque chose de lent bien évidemment parce qu'on est dans l'évolution, mais une petite évolution lente hein, pour pour le personnage de Jamel. Et on a même, à un moment donné, il me semble que c'est la deuxième partie de, de la psy, on a un, un travelling en plan séquence. Donc, plan sans coupure. Un plan en une prise, en une fois. Et ça renforce vraiment l'évolution de Jamel. Vous vous rendez pas compte comment j'ai pris sur moi. Comme il y avait tout le monde, j'ai pas voulu faire le scandale, mais ça me démangeait. Mm -hmm. Et quand vous vous êtes retrouvés tous les deux, vous lui avez parlé calmement de la situation qui vous avait gêné. Regardez, je n'ai pas voulu faire les histoires directes, j'ai d'abord décidé de penser tous les paramètres comme vous m'avez dit. Mais parfait, il y a oui, du progrès. Le problème, ce qu'il ne faut jamais laisser des Algériens gomberger. Dans l'épisode 6, donc l'épisode qui suit, on continue comme l'épisode 5 et on est encore en mouvement avec deux plans séquences dont l'un qui a une particularité, il est unilatéral. Et il est unilatéral dans le sens où on a le personnage de Jamel toujours à la même place, on a la psy qui lui fait face et on a un travelling tout le long en plan séquence sans coupure sur le personnage de Jamel. Ce travelling unilatéral, il était là alors pour deux petites raisons. Non seulement parce que la psy utilise le terme unilatéral, mais elle l'utilise parce que dans le sketch d'avant, Jamel euh, a agi de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'il a agi, il s'est énervé, une fois de plus, sans prendre en compte euh, le, le ressenti, sans prendre en compte ce que ressentait Alice. Et je trouvais que le fait voilà, d'être que dans un axe, derrière la psy, juste axé sur Jamel, ça renforçait sa vision. On n'est qu'avec lui, c'est que lui. Après l'épisode 5, est-ce que tous les épisodes sont en mouvement Alors juste après deux épisodes en mouvement, le 5 et le 6, on a l'épisode 7, où on a un Jamel un peu plus il un peu plus dans la réserve, il revient un peu plus à ses bases. Et nous, on revient à des plans pareils, beaucoup plus fixes. Et en fait, dans cet épisode, c'est la rencontre avec la belle famille. Et dans cette rencontre avec la belle famille, on a un Jamel, mais mais dépassé. Il est dépassé par les événements. Le repas se passe bien, sauf que, la belle-mère commence à parler de gogo-dancer, d'enterrement de vie de jeune fille. Après, on a, on a un beau-père qui l'emmène à la chasse, chasser le sanglier. Enfin, on a un Jamel, là, euh, qui est en perte de repère, mais total. Résultat, face à la psy, il explique un peu ce qu'il a ressenti, mais on est sur quelqu'un d'un peu plus en retrait, d'un peu plus timide, d'un peu plus perdu. Et donc, un Jamel qui, comme ça, ne bouge plus trop et n'évolue plus. Résultat, nous, en caméra, en mouvement, il n'y en a plus. Ce serait un problème pour vous si Alice optait pour une soirée dans la veine de ce que sa mère a raconté Avec les bobos danseurs et tout Oui. <rire> Madame, vous me connaissez quand même. Oui, enfin là, c'est une soirée exceptionnelle, Jamel. Wallah, si elle fait ça, je divorce avant le mariage. Ah oui, oui, oui. Au final, dans la série, la réalisation suit complètement l'état d'esprit de Jamel. On le voit, il fait un pas en avant, nous aussi. Il fait deux pas en arrière, nous, on ne bouge plus. On a du mal à le suivre. Hein. Par moments, il fait même des pas sur le côté, donc je vous raconte, même pas. Dans l'épisode 8, on a du mouvement. Effectivement, il fait des compromis. On est en pleine prépa du mariage avec Alice. Donc le costume, les faire part, tout ça, ça passe. Mais dans l'épisode 9, on revient un peu avec un Jamel des quatre premiers épisodes. En effet, choc des cultures, la rencontre entre les familles, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Hop, on a un Jamel qui campe sur ses positions. Sur la dernière partie même euh, avec la psy, il est carrément... Au fond du canapé, il ne bouge plus, il a les bras croisés. On voit qu'il n'y a pas moyen de discuter avec lui. Il est dans quelque chose de fierté. Et là, nous, on ne bouge plus. Et même, ça va, ça va jusqu'au fait que les champs contre champs n'ont même plus d'amorce. C'est-à-dire que le plan de Jamel, il n'y a pas de morceau de psy et vice-versa. Euh, après coup. Son père, il a quand même voulu me faire une proposition. Ah. Mais j'ai refusé direct. Mais bah quoi Sans l'écouter Pourquoi je l'écoute Non mais, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des claques qui se perdent. Alors, le perso m'a fatigué, mais je vous parle même pas de l'acteur. Oui, de monsieur Adam Lablaque. Je vais vous en raconter une bonne à son sujet. On est sur notre dernier jour de tournage et on va, euh, pour tourner, les séquences psy. Et on commence par la séquence psy de l'épisode 10. Elle fait à peu près, on n'en a qu'une dans cet épisode du mariage, elle fait à peu près deux pages et demie. Et moi, bah, j'avais déjà fait mon découpage technique, c'est-à-dire que j'avais déjà prévu mes plans, on avait vu avec Jean-Philippe Bourdon le chef-hop, on avait le travelling, on avait enfin, les plans, les trucs, tout était prêt on est en voiture. Pour une fois, j'écoute pas de musique. Et donc, j'ai Adam qui révise son texte comme ça. Et on sait pas pourquoi. D'un coup, il commence à faire un sketch dans le sketch de cette séquence psy. Et il commence à partir en live avec mais plein d'idées. Mais vraiment, des trucs hyper drôles. Donc moi, dans ma tête, je me dis, ouais c'est marrant et tout. Oui, mais j'avais pas réalisé vraiment au bout du compte, il cherchait de nouvelles idées. Il cherchait des trucs un peu plus drôles, un peu plus punchy, etc. Et il me dit, bah, on pourrait peut-être les inclure, tu penses pas Ça pourrait être drôle, machin et tout. Bah, et d'un coup, bah forcément ça m'agace. Parce que moi, j'ai déjà tout prévu mes plans, il le sait. Et tout ce qu'il est en train de me dire, qui est hyper bon, c'est ça le truc qui m'agace encore plus, c'est que c'est hyper drôle. Mais ça va absolument pas avec tout ce que j'avais prévu. Ni en termes de mouvement, de travelling, qui avait une signification dans mon découpage euh, à la, de base, et puis, bah, encore moins, finalement, dans, dans, dans ce qu'il fallait rajouter, ce qu'il fallait faire, ça me rajoute pareil, ça rajoute du texte. Donc, je me dis, il faut que Shirley, elle recheck le texte avec Adam et tout. Enfin, D'un coup, dans ma tête, ça bouillonne, et je me dis... Oh, Donc, forcément, je suis passablement agacée, et je me mure littéralement, dans le silence. Donc j'ai un, un petit Adam, limite tout à côté, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, qui ne dit plus grand-chose, qui est dans sa tête, et à mon avis dans ses vannes, à essayer de trouver encore d'autres vannes. Et moi, je suis dans ma bulle, et je commence à réfléchir. Et je me dis, ce serait trop dommage de ne pas chercher à, à améliorer la réalisation, de ne pas chercher des idées, de ne pas chercher quoi que ce soit, parce que ce qui rajoute, c'est vraiment bon. Et donc, en 5 minutes, je commence à me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire et tout. Il a dit ça, il y a ça, il y a ça. Et je commence, et hop, et je me gare, et je sais ce qu'on fait. Donc, je commence à lui expliquer, en lui disant, c'est bon, je sais. Voilà comment on va faire, il y a ça, il y a tel mouvement, hop, tu m'as rajouté ce truc-là, il y a ça, on fait ça. Et bien évidemment, comme bah, je vois totalement la séquence dans ma tête, bah, tout ce que je dis, Bon, même si moi, je pensais que c'était très clair, il comprend pas parce que au final, c'est peut-être pas très clair. Et puis, je suis dans des moitiés de mots, je parle à moitié en technique, je suis là avec mes gestes dans tous les sens. Donc forcément, si je lui dis la caméra, elle fait ça, puis après c'est comme ça, puis toi, t'es là. Et je vois qu'il capte pas. Bon, ça m'agace, bien évidemment. Je recommence à lui expliquer en étant plus calme, en essayant et tout. Et je vois qu'il capte et qu'il a l'air d'adhérer à l'idée. Je me dis, bon, bah maintenant, on va en parler à Jean-Philippe Bourdon parce que bah ça change tout. Voilà, clairement. Donc, je commence à briefer Jean-Philippe. Jean-Philippe met un petit peu de temps, mais pour le coup, il a plus l'habitude, je pense, de, de mon truc là, comme ça. Donc, il capte un peu mieux. On a réussi à tourner, bon surtout grâce à Jean-Philippe qui a, qui a réussi à traduire, à, à, à faire, à jouer le décodeur, pour moi. Mais en tout cas, et grâce, franchement, grâce aux nouvelles idées de, de Adam qu'il a eues dans la voiture, et à 5 minutes de réflexion mélangée à un peu d'agacement, on a une séquence psy en ouverture de l'épisode 10 qui est topissime. Donc, je vous propose de la regarder et je vous la commente en direct. Allez, c'est parti, on commence. Donc, générique, vous le connaissez. Et ensuite, on a un estat. C'est-à-dire, on montre où l'action se passe. Donc ici, dans le cabinet psy. Ensuite, on a un plan sur la plaque qui a légèrement changé. Est-ce que vous avez remarqué Jamel, nous Allez, on démarre avec un plan sur la psy et amorce de Jamel. Et direct derrière, et trois fois de suite, on a ça, un travelling avant qui va se répéter. Ce mouvement de caméra, axé uniquement sur Jamel, montre qu'il est à l'aise, qu'il mène la danse. Lors de cette dernière séance, il pose toutes les questions qu'il avait en tête à sa psy. Et lorsqu'elle le coupe dans son élan en lui disant « Mais non, c'est pas possible. » Vous l'avez remarqué, le travelling s'est arrêté brutalement. Mais qu'à cela ne tienne, le côté chiant de Jamel, personnifié grâce à la répétition du travelling, redémarre. On repart au début, comme le fait Jamel avec une nouvelle question. Malheureusement, notre élan est une fois de plus coupé par la réponse de la psy. Mais non, Jamel, j'ai des patients qui pleurent. Allez, on ne lâche rien et Jamel non plus. C'est reparti pour un tour avec une constatation. Il manquait qu'une seule chose café. Après ce dernier traveling, on est en champ contre champ avec Amorce. On est véritablement sur un échange entre Jamel et sa psy. Jusqu'au moment où Jamel l'invite au mariage. Vous allez le voir, à partir de ce moment-là, la psy ne va plus avoir d'Amorce, comme là, contrairement à Jamel. Ça renforce et souligne la phrase que la psy va dire. C'est gentil, Jamel, mais. Euh... Je garde des relations strictement professionnelles avec mes patients. Le fait qu'elle n'ait pas d'amorce, donc, pas rester... renforce la distance qu'elle souhaite garder avec ses patients. Si vous venez pas, je vais venir vous chercher devant chez vous, ou sinon je ne m'arrête pas. Okay. Voilà. Alors c'est bon. Je vais y réfléchir. Cette dernière phrase qu'elle dit, je vais y réfléchir, relance donc la dynamique de ce duo, avec des plans à deux et des champs contre champs avec amorce dans les deux axes. On a à peu près une minute trente de dialogue et d'échange qui concerne surtout la famille de Jamel et plus particulièrement Baba Jilali, son père. Avec Ali, ça sera le bonheur, ça c'est sûr. Mais c'est le retour de mon père qui me fait peur. Bon, c'est votre mariage, il va être dans un bon état d'esprit. Je sais pas. Il va revenir spécialement pour la fête, mais il a refusé de nous aider financièrement. Mmh. Comme je tout organisé dans son dos, il s'est vexé Il s'est le plus fier d'entre nous, vous imaginez Waouh Du coup, j'ai dû calmer ma mère sur le nombre d'invités, sinon elle va trop se lâcher. Mais on a dit c'est pas grave, on va se rattraper plus tard avec un gros mariage au bled. Très bien. Mais dites-moi, pourquoi vous l'avez mis à l'écart J'avais peur que ils rencontre Alice avant le mariage, ça risquait de créer du malaise. C'est quoi votre inquiétude euh, qu'elle soit française euh, Disons, si elle s'appelait Delphine, ça passe mieux. Hein Delphine Zitoun, DZ, comme l'Algérie. Ok. Et vous allez le voir, à partir du moment où Jamel parle de sa famille, tel un tourbillon, on repart en travelling Dans l'autre sens, avec deux valeurs de plan sur Jamel, large et serré. On reste en travelling tout le temps où Jamel parle de sa famille. DZ. Même lui, sa femme, c'est un petit peu bizarre. Comme par hasard, Dunia, elle n'est même pas enceinte. Ils ont déjà choisi le prénom de leur futur fils, Dalil. Et ma grand-mère, Jazia Zitoun, DZ et toute la plante généalogique, c'est comme ça. On dirait, pour rentrer chez les Zitoun, il faut le visa avec le D. Oui, effectivement, on peut parler d'obsession. Un petit peu. Beaucoup même. Le dernier plan de cette séquence, c'est un plan sur la psy qui ne bouge pas et qui est sans amorce. Dans ce plan, elle referme son cahier, comme si elle refermait un chapitre. Dans le fait qu'il n'y ait pas d'amorce, on peut y voir le signe qu'elle ne viendra peut-être pas au mariage.